ok bonjour à tous on est très heureux de vous accueillir et je suis très heureux aussi euh, d'accueillir euh, j'ai quatre invités l'idée euh, de la session d'aujourd'hui que vous compreniez un petit peu ce dont on va parler c'est de vous donner un retour d'expérience à chaud de deux grands événements msp qui ont eu lieu très récemment aux états unis et à amsterdam donc datocon 2022 à washington et connect IT qui est la conférence Casea à amsterdam et donc on a eu euh, le plaisir euh, enfin, j'ai eu le plaisir d'assister à la DataCon et d'être accompagné de deux MSP très reconnus sur le marché qui sont Kietik et Acadia. On fera un petit tour de table et Thomas de BMSP qui lui a assisté à Connect IT. Donc pour lancer un petit peu les discussions, peut-être faire un petit tour de table pour vous présenter et après on fera des petites questions-réponses sur ces deux événements majeurs du monde MSP. Je te donne la main Thierry. Bien, bonjour. bonjour à tous. Donc effectivement, on, est... on a eu le plaisir de participer à ces DataCon. Nous, société Kietik, c'est une société donc pure MSP euh, qui a été créée en... qu'on a créée avec Marc, euh, avec Marco ici présent, en 2018 donc euh, pratique quatre ans et demi d'existence. Là nous sommes, nous avons démarré à quatre, nous sommes 11 aujourd'hui, basés à Nantes, euh, à développer le, le, le modèle en s'appuyant sur euh, sur les préco, les conseils euh, de, de, de de BMSP et euh, et on s'appuie sur les solutions d'Atto en l'occurrence pour gérer notre activité. Et donc, moi, Marco <rire> Donc, en fait, moi, je m'occupe de la partie euh, développement euh, chez euh, Ketik, hein, donc euh, cofondé avec Thierry euh, précédemment. C'est surtout comment euh, appréhender le client dans, euh, dans le modèle MSP et surtout euh, comment amener euh, le modèle, en fait, à, à des TPE, PME, pour qu'ils comprennent bien quels sont les avantages euh, liés euh, à ce modèle euh, et surtout comment délivrer un service, en fait, finalement, tout en un, euh, avec un, de très niveau en fait. Hein. Euh, c'est ça aussi la même aspect. Moi je suis Sébastien de la société euh, acadir donc qui a été fondée en 2016, en janvier 2016. Euh, depuis le début en fait on fait usage des solutions qui sont maintenant euh, Kaseya et Dato, mais c'était pas ça au début en fait, c'est au gré des rachats que c'est devenu euh, dans, dans le groupe, donc c'est preuve que c'était peut-être des bons choix. Euh, je m'occupe du côté opérationnel en fait, de la carrière, donc je m'occupe de tout ce qui va faire en fait, fonctionner un petit peu l'entreprise au quotidien. Petit mot pour, sur toi, Thomas, pour ceux euh, qui ne connaissent pas. Ouais, donc moi, c'est Thomas Bresse, je suis un des fondateurs de, de BMSP et, comme on dit, un vétéran du MSP depuis 2008, avec 10 Datocon à mon actif. Ok, bah je vous propose peut-être une première petite question. Comment vous appréhendiez la datocon C'est vrai qu'on dit à beaucoup de gens de venir aux événements MSP, mais finalement, vous, alors euh, pour Sébastien, c'était pas sa première datocon, mais Thierry, euh, Marc, comment vous appréhendiez cette Datocon, qu'est-ce que vous euh, en attendiez En tout cas, pour moi, pour ma part, hein, euh, je trouve que c'est toujours euh, très enrichissant de, de participer à ce type d'avènement et puis surtout que ça apporte euh, plein dans les yeux. Quoi, en fait, hein. et, euh, et là, on, on découvre que c'est tout un, un écosystème euh, qui tourne autour de, du dato, euh, qui n'existe nulle part ailleurs. Il euh, faut, être, faut être honnête, euh, dans le modèle aujourd'hui, euh, tous les partenaires euh, et euh, notamment tous les produits propose euh, Keseya dans bateau aujourd'hui euh, la maison regroupe et, et offre en fait un panoplie tout complet, euh, c'est super excitant de, de les voir euh, voilà propulser tout temps, tout temps, tout temps en avance euh, les produits et surtout que tous les jours ils proposent des nouvelles, euh, nouvelles euh, formes d'utilisation qui est encore plus simple. On va vers encore de, de, des choses beaucoup plus simples, euh, c'est-à-dire que fusionner des choses pour que justement on n'a pas à, à, à chercher encore des solutions euh, compliquées, euh, ça c'est quelque chose de, de, de super de, de Datocon. Et ces Datocon aussi, c'est là aussi qu'on découvre euh, voilà, tout un milieu, écosystème où, avec euh, plein de pays, plein de langues, plein d'inspiration et puis euh, plein d'échanges de MSP entre nous euh, que les Américains, ils ont une manière de faire et que nous, on ne fait pas ou l'inverse. Et donc, en fait, ça permet aussi d'avoir de, de, quelque chose de très riche euh, dans, dans ces éléments-là. Pour ma part, ça serait ma troisième euh, participation dans les MSP, Datocon. Ah oui, oui c'est vrai. Euh, ouais, vous aviez oui, déjà euh... fait les Datocon en... En Europe, ça, ouais. Thierry, toi, est-ce que tu veux en rajouter quelque chose Voilà, nous, on avait eu effectivement l'occasion de participer. Alors, en fait, on a découvert le, le concept MSP bah, avec vous, avec BMSP, et puis euh, le fait de participer à des Datocon, On avait commencé à, à Barcelone et puis à Paris, des Datocon européennes. Et le fait de participer en fait à ces événements et encore plus là euh, aux US, bah, c'est de, de, de percevoir ce qu'est l'écosystème bah, qu et puis euh, et de la dynamique que ça a, euh, voilà, on se dit que c'est un eldorado euh, par rapport à, à notre activité euh, avec une perception notamment de, du, du modèle économique et des changements qui sont en train de s'opérer qui, qui, qui est passionnante quoi. Et on voit qu'on a, on a beaucoup beaucoup de choses à, à, à acquérir, à mettre en œuvre euh, qui sont très très intéressantes pour, par rapport à notre à notre métier. Vous vous êtes rendu compte d'un décalage entre ce qui se faisait en France et aux États-Unis Ah oui. Clairement, alors peut-être qu'on reviendra après sur le, les différentes nouveautés présentées, mais on, on voit bien qu'en termes de en terme de méthode, d'approche, si on, si on démarre par la stratégie, euh, la stratégie, la, le marketing, le développement commercial, et puis après euh, décliner les, les outils et la manière de, de faire et d'opérer, euh, on voit que enfin c'est... C'est super bien pensé, euh, très très intégré pour pour, euh, pour avoir une activité la plus optimisée possible mmh. dans la dans, voilà, dans la manière de gérer l'informatique des TPE, voire on a découvert quand même aussi cette année. Une, une, insistance assez forte sur le co-management, donc sur des tailles de structures un petit peu plus grosses sur lesquelles il peut y avoir vraiment un intérêt partagé entre des prestataires tels que nous et, et des, des, des clients avec euh, équipes euh, intégrées. Ça marche. Et euh, toi Sébastien, un vétéran, euh, presque un vétéran des Datocons <rire> avec des Golden Series, avec des Awards Datos ouais. déjà par le passé. <rire> Finalement, est-ce que... <rire> que toi, ça valait le coup de, de, de retourner à, alors que tu connaissais déjà les Datocons aux états unis notamment Oui, bien sûr. Après, moi, ça fait la si pour le coup. Donc ça permet déjà d'avoir un peu l'historique et puis de voir aussi la, la croissance qui a pu se produire euh, au niveau de la taille par rapport à la popularité puisque les toutes premières c'était à Londres donc ça restait quand même assez, assez petit moi c'était l'européenne, hein, c'était pas l'international mais après on voit aujourd'hui que ça atteint une taille qui est conséquente par rapport à l'écosystème complet et puis par rapport aux au potentielles personnes que ça peut toucher donc ça crée quand même une communauté qui est, euh, qui est assez dynamique, qui est installée dans le monde entier parce qu'on a vu des gens de, quand même de 20 29 pays je crois <rire> donc il euh, y a quand même pas beaucoup de conférences euh, qui peuvent se vanter d'avoir euh, autant de, de disparités et de, de différences maintenant c'est toujours une mine d'or en fait euh, pour moi parce que parce que bah, comme disait thierry euh, un peu c'est que est ce que tu disais aussi toi par rapport au décalage qu'on peut ressentir euh, entre ce qui se fait en france et aux us donc forcément le marché est pas pareil c'est pas le même marché c'est pas la même maturité de marché mais on voit qu'on a un sacré retard en france donc euh, forcément quand on arrive euh, dans une salle où il y a euh, peut-être 20, 30 exposants, 40 exposants euh, avec des solutions, euh, dont on connaît même pas le nom, on commence à garder ce que ça fait, on se fait waouh, ok, bah nous on parle de sécurité en France, eux c'est fini, c'est acquis, ils sont déjà passés au-delà, euh, ils amènent du soc, ils amènent autre chose, et puis bah maintenant ils sont passés dans l'automatisation quoi, donc euh, on se dit ouais bon ok on a encore du chemin à faire quoi, mm -hmm. mais c'est hyper intéressant pour ça, c'est hyper enrichissant et puis après on échange avec les gens, donc on a leurs avis, on a leurs méthodes de fonctionnement euh, font qu'il faut forcément réadapter à notre sauce française, mais, euh, mais c'est très, très, très enrichissant. Donc, euh... Oui, c'est quoi que ça permet euh, d'avoir une vision de qu'est-ce qui pourrait se passer dans quelques années. Je pense qu'on a un retard à, à rattraper, mais que le, le, le mouvement, il est en route en France quand même. Il y a une adoption et, et des bonnes pratiques qui commencent à s'implémenter en France avec un, un vrai marché dynamique. Mais c'est vrai que ça donne, ça donne beaucoup d'idées aussi. C'est une possibilité de s'extraire de son quotidien pour un petit peu regarder plus loin et voir où on va mener... Euh, Mener sa, sa société. Si on suit un petit peu l'ordre de la Datocon, ça commence par euh, une keynote du CEO Fred Bocola, euh, qui est lui maintenant président de, de l'ensemble, hein, Datocassa, qui représente euh, maintenant 4000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut euh, retenir euh, Il avait une vision assez intéressante en fait de où il voulait mener l'entreprise et aussi comment allait évoluer le, le marché. Et je pense que euh, Thomas, il a dû tenir ce même discours euh, aussi à Amsterdam. Hein. Euh, si je peux peut-être te, te questionner sur un petit peu qu'est-ce que tu as retenu de, de, sa, de sa keynote et peut-être les tendances du marché et après les, les nouveautés annoncées, parce qu'ils ont annoncé pas mal de, de, de nouveautés. Après, c'est vrai qu'il y avait un peu plusieurs grands axes qu'il avait adressés, mais... Euh... bon alors Déjà, d'une manière générale, il reconfirme ce qu'on sait déjà, mais c'est que le marché de l'IT et de la sécurité est sur des taux de croissance euh, qui restent assez importants et pour encore pas mal d'années. Donc, on est définitivement... Euh au bon endroit, comme ils disent. Et puis après, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu la vision qu'il avait dans le regroupement qu'à Seiya parce que c'est vrai que ça pouvait poser des questions au départ, en particulier le fait qu'il y ait des, des redondances d'outils, des choses comme ça. Après, ce qu'ils cherchent à faire, c'est en fait euh, ils ont étudié un petit peu, un peu les gros problématiques hein, des prestataires et c'est vrai que déjà, il y a un des sujets, c'est que les gens ont de plus en plus de fournisseurs, d'éditeurs à qui ils travaillent. Donc, ils, en fait, en consolidant beaucoup de solutions euh, sous un même chapeau, ils essayent aussi de limiter le nombre d'interlocuteurs. Ils disaient qu'en moyenne, je crois, il y avait 17 vendors en moyenne pour un, pour un MSP. Gros travail aussi sur la partie automatisation et surtout les intégrations entre les outils, donc vraiment fluidifier euh, les workflows entre les solutions, proposer des, des intégrations les plus avancées euh, possibles et qui ne sont possibles que quand on maîtrise euh, les deux côtés euh, d'une un, intégration. voilà Et puis après, bah, toujours un peu aussi réduire un peu la note pour les, les MSP justement en consolidant un maximum d'achats au même euh, au même endroit. Et puis aussi je pensais euh, de garder à la fois ce qui était bien dans Kaseya et dans Datto, essayer de trouver le prendre le meilleur de chaque pour faire quelque chose qui soit vraiment excellent euh, au final donc euh, voilà et je sais qu'il y a déjà des éléments qu'ils ont repris de chez Datto qui était mieux chez Datto que chez Kaseya et du coup qu'ils ont implémenté comme le programme partenaire par exemple ou je sais qu'aussi l'organisation du support ils vont reprendre plutôt l'organisation de Datto qui vont euh, généraliser je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur OK il y avait des solutions qui sont de le portail de Datto de, de Dato, Kaseya ce que Fred Vocola disait, c'était, euh, c'est plus intéressant pour nous de continuer à développer deux outils qui vont s'intégrer dans un écosystème complet et laisser le choix aux clients, plutôt que de forcer les gens à changer vers un, un outil unique. Et il disait, ça me coûte 20 millions de dollars pour euh, investir pour développer euh, contre, ça, ça pourrait me perdre 500 millions si je ne le faisais pas. Euh, donc c'est vrai que c'était beaucoup de questions autour de ça et ils ont parlé d'IT Complete qui est une plateforme globale qui permet justement d'optimiser la productivité des MSP au travers d'un portail et de pouvoir consolider tous les outils et favoriser les, les intégrations entre les, les outils. Hein. Ils parlaient de intégration cosmétique qui est l'intégration à dire light et puis workflow où là on va carrément implémenter des fonctionnalités d'un outil tiers dans son outil par exemple RMM. Que, comment vous avez perçu euh, la keynote de, de Fred Bocola Akadir euh, Ketik si vous voulez euh, réagir dessus bon, Moi je dirais euh, que déjà ouais, c'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à ce que tu as annoncé un petit peu euh, en termes de données chiffrées et tout ça c'est qu'il y a une vraie analyse de ce qui se passe dans l'écosystème euh, global que ce soit euh, financier euh, ou en termes de charges euh, etc puisqu'on a eu quand même des, des vrais rapports sur les taux de charge technique sur les projections, parce qu'il y avait quand même des choses qui allaient jusqu'à 2030. Donc il y a eu une vraie vraie vraie réflexion qui a été menée et faite pour exposer les choses et donner un sens en fait à la direction dans laquelle il veut aller. Donc ça ça s'est vraiment éclairci par l'explication, puisque c'est vrai que ça pouvait faire peur au début la fusion. On a vu beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux avec des doutes par rapport à la dynamique et tout ça. Et au final on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose d'assez positif avec des belles belles perspectives d'avenir, euh, notamment en termes de recrutement et tout ça, hein, puisqu'il annonce quand même 30% de, de hausse de personnel euh, dans tous les domaines, hein, donc euh, développement, accompagnement et tout ça. Pour hein, bon, ma part, j'ai vu, vu que c'est plutôt une vision, euh, il a une vision euh, beaucoup plus... Euh projeter, en fait, notamment sur euh, certains domaines, la santé ou la partie, aussi tout ce qui est lié à la partie euh, sécurité. Euh, pour lui, c'était, euh, ce sont des acteurs, euh, des facteurs euh, je veux dire, euh, identifiés euh, en amont et que, en fait, c'est là qu'ils vont déverser les, les efforts aussi. Et donc, en fait, on s'est travaillé je pense qu'il y a des objectifs comme à atteindre. Hein, donc, euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse hein, des levées des de, de ressources, des levées des de moyens aussi, pour pouvoir mettre là où, euh, où il faut. Donc, euh, en fait, l'inquiétude, euh, aujourd'hui, c'est complètement balayé hein, niveau des datos et qu'il donc il faut qu'on arrête, il euh, n'y a, a plus rien, donc euh, maintenant on, il, il, a, il a mis euh, le plan de marche, euh, donc euh, là euh, je pense qu'il va produire et donc en fait c'est pour ça qu'il a déjà il commencé par mettre déjà un certain nombre de produits. Moi j'ai retenu que Cooper il était là pour euh, tout faire, donc <rire> c'est donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, super, donc euh, on avance, donc euh, moi j'attends moi, que ça, donc euh, c'est ça aussi quoi. C'est plein de, de, de, de choses qui vont être plus, euh, je pense que ça va devenir en fait Chose de beaucoup plus intuitive. D'une manière globale, moi ce que j'ai retenu c'est c'est la partie, euh, on va dire, un, un petit peu intelligence artificielle, automatisation, euh, le workflow, voilà, de, de, de mise en œuvre dans, dans les outils pour euh, toujours pareil faire gagner du temps euh, aux opérateurs. Le, le deuxième point euh, clé c'est bon, toute la partie cyber hein, qui est sur lequel ils ont aussi mis des moyens colossaux pour, pour automatiser, sécuriser. Et puis, et puis le, le, le, le troisième élément, c'est la, la notion de, de co-management et de, de mise en œuvre de plateformes de collaboration, euh, enfin des, des, des outils. J'ai vu des démonstrations qui sont super bien conçues pour pouvoir euh, travailler en partenariat avec, avec des, des boîtes de, de certaines tailles. Euh, donc euh, c'est aussi ce qui est, ce qui est assez euh, surprenant. Ce sont les Américains, mais euh, ils, ont, ils ont une grande qualité c'est qu'ils sont hyper positifs, euh, et, euh, et dans, en, en, en termes d'innovation et de comportement, ils sont toujours très, très positifs, euh, et euh, on sent vraiment une, une, une dynamique. Euh, une dynamique incroyable donc bon bah, ça fait ça met en confiance quoi par rapport mm -hmm. c'est vrai que en fait leur mot de c'était ils avaient dit sur better together en gros c'est mieux ensemble c'est à dire ouais. que associer data va donner beaucoup plus de moyens et on sent comme tu dis le, le plan de marche il est là une dynamique euh, très rythmée de, ouais. de nouveautés peut-être un petit mot pour de sur cooper euh, thomas toi comment tu décrirais cooper pour ceux qui euh, qui euh, ne connaissent pas en fait, ils ont développé déjà un. un Au-dessus de ça, il y a une plateforme qui s'appelle en fait, qui va être une espèce de portail unique. Hein, C'est ce qui est derrière IT Complete, où on peut se connecter, avoir accès à toutes ces apps, etc., en authentification unique. Et dedans, en fait, comme on va connecter toutes les, toutes les apps, euh, du coup, le... il y a un petit assistant à un une intelligence artificielle un peu, enfin voilà qui va vous donner un peu des, des petites, euh, des bonnes pratiques, vous dire bah tiens, t'as pas configuré euh, telle nouvelle feature, euh, tiens, il y a des clients que, euh, je sais pas, ils ont pas de contrat, enfin des trucs comme ça, ils vont essayer d'analyser un peu les, les datas et ce que tu utilises pour essayer de te donner des conseils euh, que, sur lesquels tu puisses euh, agir pour euh, mieux exploiter les outils, parce qu'il y a aussi d'ailleurs des... un des thèmes, c'est qu'en fait, ils sont rendus compte que les gens n'utilisaient pas le plein potentiel des outils qu'ils ont, et du coup, il y a une vraie perte euh, là-dedans, donc euh, voilà, c'est un des axes qu'ils ont mis en place pour essayer de, bah, de, de favoriser l'adoption et un meilleur usage des solutions. Et c'est-à-dire que c'est son chien, en fait. Hein ouais <rire> c'est ça, ouais, c'est son, son chien. Ai... C'est son <rire> chien, <rire> en fait. C'est le, le chien de Fred Vocola, à la base. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur les nouveautés qui ont été annoncées euh, Donc, en fait, ils ont sorti rapidement des intégrations entre les outils. Je ne sais pas si, Thomas, tu les as toutes en tête, mais un peu les, les grosses nouveautés qui ont été annoncées. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Après, il y a des je dirais qu'il y a deux choses. Il y a des, effectivement beaucoup d'intégrations qui, euh, qui arrivent. En particulier, moi, ce que j'ai surtout noté, c'est toutes les intégrations entre ITGlue, Autotask, ITGlue, euh, le RMM. Euh, donc là-dessus, il y a des choses euh, vraiment sympas. Enfin, je pense que vous avez peut-être vu aussi des démos, mais euh, voilà, sur le RMM, quand on va se connecter sur une machine, sur la droite, on pourra avoir les, les docs sur la machine, les mots de passe, etc. Euh, dans Autotask, c'est pareil, quand on travaille sur un ticket, on pourra tout de suite avoir les, les docs qui concernent le le client, donc il y a pas mal de choses de ce côté-là. Euh, et puis après, il y a effectivement un certain nombre de nouveaux produits euh, annoncés chez, euh, chez Datto. Il y a euh, Datto EDR, hein, qui est euh, issu du RASA d'Infocyte un peu plus tôt euh, cette année, mais du coup maintenant qui s'appelle EDR et qui va être complètement intégré, a priori, avec Datto euh, RMM, qui pourra venir en complément hein, d'une du, surcouche sur un antivirus, par exemple. Une partie SOC, alors qui est issu hein, d'un produit KCIA qui s'appelle Rocket Cyber, mais du coup... Euh, qui s'appellera DatoSoc. Puis après, il y a aussi sur la partie réseau, il y avait des choses intéressantes. C'est vrai que euh, ça fait quand même deux ans que tout le monde galère pour euh, acheter des switches et, ouais. et des bornes Wi-Fi. Donc euh, déjà, ils ont aussi mis beaucoup d'investissements, a priori, pour régler tous les problèmes d'Appro euh, sur la partie Data Networking. Il va y avoir des nouvelles gammes de Switch. Et surtout, ils lancent une offre de SACI. C'est une donc, Secure Access Service Edge. <rire> voilà, donc c'est les, les, les VPN de nouvelle génération où euh, depuis, tu peux soit un boîtier ou soit un, un client, sur ta machine, tu t'interconnectes sur un cloud qui va te donner accès à la fois à tes applications d'entreprise en cloud mais aussi te donner accès au réseau de, de l'entreprise en mode MSP. Donc, euh, à suivre, je ne sais pas si... Hein. Ils ont évoqué aussi la partie euh, commerce aussi. Hein. Euh, oui. J'ai eu aussi euh, l'opportunité de poser des questions directement au, justement au, au stand euh, qui, qui gère ces parties-là. Et euh, ce n'est pas tout de suite pour euh, l'Europe, en fait. Donc, euh, je pense que ça va venir, mais euh, ce sera dans ça va être un temps long à mon avis le temps qu'il se met tout ça en place puis euh, j'avais eu aussi le, le continuité d'activité euh, pour les postes, je crois, de la protection là. En fait, c'est la sauvegarde des postes euh, utilisateurs, euh, tout simplement. Hein. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et euh, ça aussi, c'est aussi c'est bloqué au niveau de, de du state et des, Euro, des UK, mais pas, euh, pas, ça franchit pas l'Europe. Donc, je pense que c'est pose parce que je pose la question. Ils ont dit que c'est un problème aussi lié au RGPD ou euh, lié à la, à la mise en place. Hein, et donc, euh, pour l'instant. Euh, euh, ils il regardent comment, euh, comment travailler. Très, euh, donc dans l'ordre, il y a euh, les, les nouveautés, la keynote, euh, euh, de, des différents euh, exécutifs de Datto, et puis il y a aussi en fait énormément de, de présentations, de peer forum pendant, euh, donc c'est pendant deux jours et demi la Datacon, euh, que ce soit sur différentes thématiques, techniques, business, sales, marketing et autres. Euh, il y a eu énormément de, de, de témoignages, ce qu'ils appelaient les pires forums sur plein de sujets. Après, la question que j'aimerais vous poser, c'est, euh, je ne sais pas, euh, à quoi vous avez assisté s'il y a euh, une session qui a, a particulièrement attiré votre attention et qu'est-ce que vous en avez appris en fait, pour moi, la partie, la partie, euh, la partie euh, dans le cette cette, cette partie-là, en fait, nous, on peut imaginer que pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien à, à, à du MSP, qui peut débouler dans un Datocon, en fait, finalement, si euh, il est bien, euh, euh, il cherche en fait des informations, il a à peu près quasiment tout, parce qu'en fait, euh, j'ai assisté par exemple notamment sur une, un forum d'échange sur la partie construction des modèles MSP, on était encore au poste, voilà, à l'utilisateur, il euh, y avait un débat dessus sur lequel euh, ils portent des euh, à voilà, est-ce que c'est le modèle qu'on doit amener au poste l'autre il y en a un qui est aux, aux utilisateurs mais encore aux états unis hein, c'est même pas que parce que c'est chez nous on, on est en Europe hein. et, et c'est très intéressant de voir euh, comment euh, la conception de, de, de l'offre donc en fait là déjà pour la partie de l'offre mais euh, je suis plus basé sur la stratégie euh, et le développement donc euh, j'ai participé aussi à, à des forums de fusion et acquisition de MSP euh, de Gary Picard aussi qui a énormément parlé de l'évolution prochaine de comment le euh, de, de, de fusion de, de, entre deux MSP euh, comment est-ce est possible, et, et, etc. Donc, ça, ce sont des choses que c'est vrai qu'on se pose des questions. Euh, euh, on est là, ils sont à Basté pour moi, un, un niveau beaucoup plus supérieur à nous euh, en termes de gens. Nous, on, vraiment, on est euh, au bandissement. Donc, euh, on est vraiment euh, au, au commencement. Nous. Donc, voilà, donc, moi, j'ai participé sur tous ces, ces forums-là et, euh, et euh, pas beaucoup de technique, en fait, euh, sur, pour ma part. En fait. et, mais moi, j'ai participé, en n'étant pas très technique, euh, j'ai participé à des des forums plutôt autour du, du développement, enfin de la stratégie, développement commercial. Intéressant, c'est bah justement de, de, de voir toute la mécanique et tout ce qu'il propose aux prestataires. C'est un peu ce que vous faites sur la France, mais de, voilà, de, de construire son approche stratégique et puis d'être en capacité de, de, de la communiquer, d'être simple, clair, pour la personne à qui on va s'adresser en termes de communication, pour expliquer le modèle. C'était notamment la sur le plan marketing qui était proposé, c'était de, de, de fournir des postes, des modèles de postes, de fournir des modèles de livres blancs, de, des vidéos, etc. Bref, donc ça c'est très intéressant. Et puis, euh, puis autrement, j'ai pu assister aussi à une démonstration quand même sur sur les outils euh, autour du, du co-management, avec euh, justement présentation de l'interface euh, mise à disposition des des prestataires et des clients, avec un, un, une gestion relativement simple et fluide pour pour se répartir euh, les tâches pour faire glisser par exemple un ticket euh, du partenaire vers vers le client ou inversement euh, mettre à disposition les factures les devis enfin machine de guerre quoi, sur, sur sur la manière de gérer la relation merci Et toi Thomas euh, je sais pas il y a une session qui est... alors j'ai fait euh, ouais les sessions j'ai fait des sessions sur la fusion inquisition aussi alors c'est intéressant parce que c'était proposé par Fred Vocola donc euh, après ils ont parlé du de fusion inquisition euh... Pour les MSP, euh, donc ça c'était intéressant, mais ils ont aussi parlé de comment eux, en tant que CACIA, ils approchaient les fusions acquisitions donc c'était intéressant de voir un peu les, les critères, ce qu'ils recherchaient, etc. Donc euh, voilà. euh, Et après, moi j'ai fait pas mal de sessions plutôt techniques. Euh, ouais. Surtout, euh, j'ai regardé la session sur la nouvelle version d'Autotask et il euh, y a des choses super sympas qui arrivent. Surtout, cette notion de Kanban où tu pourras, du coup, euh, me dire... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'a vu Thierry, mais tu peux dropper des tickets, donc euh, soit pour les assigner à quelqu'un, les changer de de statut, euh, ça va être assez, euh, assez sympa et ça va vachement accélérer je pense les, les process et les workflows. Donc la token c'est aussi euh, des exposants, des sponsors donc il y, y en a eu beaucoup hein, je crois qu'il y avait un peu plus de 100 ouais, une centaine hein, en moins euh, je ne sais pas, il y a des solutions qui ont retenu votre attention, un peu novatrices. il y avait des nouvelles sociétés qui, moi je ne connaissais pas mais si vous voulez euh, un petit mot dessus après, okay. euh, moi, j'ai suivi pas mal les forums, donc c'est vrai que j'ai quand même pas, pas mal fait le tour. Il euh, y en avait un, le premier, donc qui était quand même sponsor euh, diamant, je crois, un des plus hauts euh, sponsorings. C'était les Galactics Advisor. Donc, euh, je sais pas jusqu'où ça ira, mais euh, ça a l'air assez intéressant comme approche. C'est un système un peu d'audit, mais complètement externalisé, avec des pen tests et tout le tralala. Donc, il suffit de dire, en fait, je vais tester tel client, telle adresse mail, et puis après, c'est grosso modo, eux qui s'occupent de tout et d'envoyer le rapport. Euh, donc, pour un MSP, ça peut être un très, très bon outil, euh, assez révolutionnaire pour la prospection, pour le coup, pour arriver avec déjà quelque chose d'établi et pas juste une note sur une adresse mail ou euh, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était assez, euh, assez intéressant à creuser. Et puis, après, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant et nouveau, parce que c'est vrai que la sécurité, en fait... Euh, pour eux, c'est limite, on a la sensation que c'est acquis, euh, que ce pas un sujet euh, nouveau. En fait, ils sont dedans, il euh, y a l'écosystème, il y a ce qu'il faut. Donc, on fait évoluer sur du soc et tout ça. Mais ils sont déjà passés à la, à la, à la strate, à l'étape d'après, qui est l'automatisation. Et là, il y avait des vrais trucs euh, nouveaux. Et là, j'en ai vu euh, trois, moi, qui ont vraiment retenu mon attention. Il euh, y en a un qui va s'instaurer et qui va s'installer comme le principe concurrent de brideauge pour ceux qui connaissent c'est un outil de reporting avec des widgets tout ça c'est un outil tiers euh, qui permet de, de, de faire pas mal d'affichage et des rapports et du coup euh, ce que j'ai vu ça s'appelle msp bots donc ça permet aussi de faire les rapports mais ça va même encore plus loin parce qu'ils ont des bots euh, ils ont des bots des petites ia en fait de surveillance qui vont permettre euh, bah, de surveiller un petit peu l'activité des techniciens donc, euh, de dire, bah euh, dans tel ticket, normalement, la procédure, c'est ça, ça, ça. Et du coup, euh, comment ça se fait que le technicien, bah, il n'a pas fait la procédure complète euh, Comment ça se fait que sur ce ticket-là, normalement, euh, le temps maximum alloué sur des tickets, c'est 30 minutes Pourquoi euh, là, on en a passé 45, et ainsi de suite, en fait Plus un outil euh, très, très, très poussé qui permet aussi de faire du dispatching automatique. Et l'argument euh, du CEO, puisque j'ai pu échanger avec lui, c'est de dire, en fait, euh, trouver aujourd'hui un humain qui respectera 75 critères... Euh, pour faire du dispatch, il n'y en a pas. Ou il va mettre un temps euh, infini quoi. Donc arriver à faire la pile en permanence en quasi pas de temps, c'est quasi impossible si ce n'est par un, un bot ou un robot. Donc ça c'était hyper intéressant, c'est MSP bot. Ensuite il y avait euh, Roost, donc ça euh, Thomas tu connais, parce que tu nous avais euh, un petit peu susurré le nom, donc on allait voir ce que c'était. Donc ça c'est vraiment du workflow d'automatisation, c'est hyper intéressant. Dans le plus simple on va dire, c'est d'envoyer un formulaire au client, s'il veut ajouter un utilisateur par exemple. Donc lui il va saisir les informations euh, qu'on lui demande c'est-à-dire nom, prénom, adresse mail, euh, s'il veut mettre le mot de passe, pas le mot de passe, la location, s'il y a plusieurs sites, etc., etc. Il envoie et après c'est tout le workflow qui va travailler derrière pour faire ça. Donc il y aura pas d'intervention manuelle. Ça va jusqu'à aller chercher, créditer la licence chez le fournisseur et tout ça, jusqu'à euh, limite euh, faire le ticket, le compléter s'il y a besoin. Quoi. Donc ça c'est super intéressant aussi. Donc avec euh, beaucoup d'ingénieurs hein, qui travaillent derrière pour assister, créer les workflows et tout ça. Donc on imagine bien qu'une fois que c'est en place, il euh, y a peu ou pas d'action à, à refaire euh, derrière si ce n'est contrôlé. Et puis le euh, Fred, tu étais venu avec moi. Mmh. <rire> le... Alors c'est un petit peu la même histoire Glue pour le coup, puisque ça vient d'un MSP, ça a été créé par un MSP. Ça fait quatre ans qu'ils développent ça, puisque le développement a été lancé en 2018. Ils l'ont lancé en juillet 2022, c'est PIA en fait. C'est pareil, c'est une petite IA, un petit robot qui est euh, intégré, intégrable euh, dans les tickets donc avec Autotask, euh, avec ConnectWise, et du coup, il, bah, on interagit avec, donc on lui demande ce qu'on veut faire et tout ça, et s'il y a une, un process ou une procédure, bah, il l'applique aussi. Un peu sur le principe de Roost et de MSP bots mélangés, en fait. Est-ce voilà. qu'il y avait... Euh... Ouais, c'est vrai il euh, y a un gros euh, levier, effet de levier de productivité, d'automatisation qui doit être tiré par, euh, par les MSP, euh, parce que c'est compliqué de recruter, et qu'il faut chasser aussi euh, tout le, le, le temps perdu. Ok, euh, je pense qu'on a pas mal traité le sujet. On ne voulait pas non plus que ce soit une vidéo trop trop longue. Peut-être pour le mot de la fin, si on pouvait faire un petit tour de table sur euh, quelqu'un qui s'intéresse aux aimants MSP, connect active datacon euh, selon vous, pourquoi il devrait y aller eh ben Moi, je vais reprendre les mots de Marc, <rire> qu'il a dit au début. <rire> parce qu'en gros, euh, ça, ça résume tout. Euh, C'est déjà d'une, si vous voulez passer d'une Nokia 3310 au smartphone, il n'y a pas le choix. <rire> <rire> voilà voilà ça voilà l'exemple il est il est criant il est, il est, il est criant ouais ouais c'est ça et euh, la communauté est tellement dynamique on peut on peut pas louper un événement comme ça en fait ça rebooste tout le monde ça remotive tout le monde c'est vraiment un, un environnement qui est super bienveillant parce que on peut discuter ouvertement de tout avec tout le monde hein, en fait ça parle de chiffres, ça parle de tout et les gens ne sont pas là pour garder des secrets ou se concurrencer c'est vraiment pour échanger et avancer tous ensemble sachant qu'il y a de la place sur le marché donc euh, pour ces deux éléments là euh, c'est à, à faire et à refaire euh, tant qu'il y en a <rire> et toi Thierry inspiration ça donne de, de l'inspiration et puis une, une, une vision sur sur l'évolu fin notre futur euh. Est-ce qu'on est dans le bon chemin et, et où est-ce qu'il faut aller? Donc, euh, non, c'est toujours. Ouais. Moi, moi, je dirais que même euh, le, le conduite de changement, parce qu'il faut, euh, parce qu'on a quand même beaucoup de structures, nous, en, en, en France, qui, qui sont encore dans la, dans le modèle 3310. Hein, on revient que ça, mais qui, qui, qui c'est vrai que le MSP, le Datocon permet, en fait, à, à plein d'opportunités et plein de solutions. Il euh, n'y a pas une seule solution. Euh, on a tellement de solutions qu'on ne sait même pas. Euh, en fait, finalement, vous avez tellement d'opportunités simples à le faire et à la saisir. Et qu'en fait, euh, on a le sentiment de passer à côté si on ne vient pas. Quand, en fait. Et, et c'est dommage parce que euh, autant s'il n'existait pas le modèle ou il n'existait pas vraiment l'écosystème, euh, on aurait pu dire bon, je construis tout ça dans mon garage, je fais comme HP ou, ou, ou les autres à l'époque ancienne. Mais là, aujourd'hui, euh, on a tous les outils. Tout les écosystèmes même on a même des équipes on a même des partenaires super aussi qui peuvent accompagner au quotidien donc euh, c'est dommage et en plus d'atto il y a un truc super fort que nous moi j'adore aussi c'est qu'au niveau des marketing dato n'hésite absolument pas et ne lésigne absolument pas sur les moyens si on sait faire on peut leur appuyer à il vous délivre mais mais tout hein, en bloc <rire> et donc moi je trouve que c'est quelque chose de fantastique et il faut pas, faut pas la, faut... moi je pense que celui qui vient pas c'est qu'il a le c'est ouais, une très bonne euh, très bonne info parce que ça donne de l'assurance commerciale ouais, et quelque part c'est ce qui assure le client de, de suivre en fait sur vers de la nouveauté parce que on voit au unis que c'est vraiment un mouvement mature en marche. Je ouais, parce que je pense que la grosse différence c'est que comme en France, c'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, nous, des fois, on voit des gens, ils, ils se demandent s'il faut qu'ils aillent sur le modèle MSP ou pas. Quoi. Donc, n'est dit... mmh. <rire> oui. c'est pas une mode, quoi, en fait. C'est un, une vague de fond. Et, euh, ouais. et quand on sait qu'aux États-Unis, ils ont euh, au moins 5-6 ans d'avance euh, facile, euh, en fait, si tu ne et... vas pas là-bas, tu ne te rends pas compte. Ouais. Ouais, et puis, en plus, que ce soit à Kadir ou, ou nous qui avons créé de, euh, en partant de, de zéro. Euh, on peut dire que maintenant, avec le recul, avec euh, quatre ans passés, nous, on a peut-être 170 clients pratiquement et on voit qu'on on vit on vit une sérénité dans, dans, le, dans la vie quotidienne qui est, qui, est, qui est incroyable par rapport à... Euh, aux époques euh, aux époques passées où on était plutôt en mode pompier euh, avec des situations de tension des situations de, euh, que, que que que là on connaît pas et qui voilà qui est conforté quand quand on quand on va à ce genre de de présentation on voit que les outils vont encore plus loin pour on nous amener encore plus de, de séries et de, de professionnalisme. D'où euh, face, face à des prospects, on leur dit non, non mais enfin voilà, on vous explique. Peut-être que vous allez mettre du temps à comprendre, mais, mais c'est là qu'il faut aller. Il n'y a pas à hésiter. Pour revenir un peu sur le pourquoi aller sur euh, Datocon, en fait, moi j'ai été à ma première conférence en 2009. Alors, c'était la, la boucle, on reboucle la boucle, c'était une conférence qui était organisée par Caseya à Londres et ils avaient fait venir Gary Pica qui était en train de monter une petite boîte euh, qui s'appelait True Methods pour accompagner les, mmh. les MSP. J'avais été à cette conférence à Londres et j'étais là, j'avais pris une grosse claque. <rire> j'étais là, putain, les mecs, ils étaient euh, au niveau du discours, c'était à milieu de ce qu'on faisait. Euh... Et on parle de héros ouais, il y a presque 15 ans en France. Et depuis, après, moi, j'ai toujours fait des conférences aux États-Unis parce que c'est le seul endroit en fait, où tu peux choper vraiment l'information, discuter avec des gens qui, qui, sont, euh, qui ont une grosse expérience dans le MSP. Tu, tu peux, en France, il euh, n'y a, a pas tout ça. Il faut traverser l'Atlantique pour euh, aller chercher toute cette... Euh masse d'informations que les Américains en plus, euh, de par leur mentalité, ils, eux, ils ne demandent qu'à partager euh, ce qu'ils ont appris, etc. Donc c'est très agréable. Maintenant, mmh. et puis pour revenir un peu sur le le sujet de départ, qui est un peu la, la fusion d'Atto-Caseya aussi. Quand tu vois qu'ils sortent 6 milliards de dollars pour acheter des boîtes qui sont des pures players du MSP, c'est que, voilà, ils font pas ça pour s'amuser, quoi. C'est que c'est vraiment un marché qui est, qui est hyper sérieux et, et qui va continuer à se développer. Et puis, il en a remis 14, 14 sur la table pour dé développer. Ouais. C'est ce qu'il a annoncé, ouais. 14 milliards. Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Donc euh, bon ça ça donne de bons espoirs on va dire. <rire> C'est clair. Ben merci, je vous propose qu'on clôture là. Moi, juste pour ajouter le pourquoi de la datocon, euh, comme vous, vous avez compris, je suis fan de basket, ils avaient invité Shaquille O'Neal euh, <rire> pendant la soirée de clôture pour mixer <rire> Moi j'étais un homme très heureux. Donc, ils ont toujours un invité surprise. Euh, donc, ça peut être aussi une raison supplémentaire de venir. J'ai, une vidéo, qui doit rester dans notre intimité. Il se prépare les dossiers, là-bas. Il a que ça, il a que ça. En tous les cas, euh, bah, merci beaucoup. Merci pour cette conclusion qui fut euh, très intéressante. Euh, merci, euh, à Kadir et Ketik d'avoir répondu présent à l'invitation. Et, euh, bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine Datocon et, et Connect IT aussi. Merci à tous, à merci, bientôt. Merci. À tous. merci. Au revoir.